No. Listen, sir, next time he was there, we wanted to talk wait. to you. you. What? What? What? You didn't come with any arms. We have no arms with us. We want to talk to you. We asked to talk to you. We don't have any arms with us. And you're walking away from us. Isn't the chief? Il oh, est oui, le chef. Yes. Oui. On a voulu parler oui. au chef du camp. Il, il, il est venu. Est parti. Il est parti. Il veut qu'on nous écoute. Non, il dit, si il va vous faire guys. en force. Sit the morning oui. we've asked you guys to talk to the boss oui. of this camp. And refused. Il il Ils disent qu'ils vont nous menacer. Ils vont venir nous tabasser, nous prendre en force. Les forces spéciales. Il dit qu'il va appeler les forces spéciales alors que nous voulons leur parler pour leur parler de notre liberté, les exiger notre liberté. Ils, ils, Ils viennent nous prendre de force. Ils ont amené les chiens. Regardez. Regardez, on est là, on veut les parler. Ils sont en train de nous menacer. Ils disent qu'ils vont prendre de force. Maintenant quand vous les reculer là-dessus, les On a les On a les forces spéciales. On attend les forces spéciales ici là. Ils ne, ils ne veulent pas nous écouter, C'est pas normal, on a droit à la parole, on a droit à l'expression, on a la liberté d'expression, C'est pas normal. Ils ne nous écoute pas et que ils le pas. commandant ne gêne pas, ils vont appeler les forces spéciales pour finir avec nous. toi, je n'en on va dormir. Vous allez nous tuer ici, là. Vous allez nous tuer ici, là. Dis-moi enfermé. Fais quoi La sorcellerie, bon maman. Bro we are locked here, we are locked here since, since 10 months in Lithuania. we are locked in Lithuania since 10 months. They don't want to give us freedom. We enter as migrants. They lock us since 10 months. They don't want to, to liberate us. We don't have our freedom here. Yeah. This in Lithuania. <coughs> We are in Lithuania, it's very bad. We want to kill us. Are all African country here. Yeah. All African countries yeah. are here. We are only living white. You are king uh, Arab people, but no white is going out. No no black no black is going out. No black have freedom. They want to call special force to come and intimidate us, to come and beat us. We are here with them. Partagez le direct, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Le direct est signalé. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, le direct est signalé. Il faut partager. Nous sommes ici, -là, toute communauté africaine est ici. Ils ne font que libérer que les, que, que, que les blancs. Ils libèrent les blancs, ils libèrent les blancs. Ils donnent la zone aux blancs, mais ils n'ont donné la zone à aucun noir depuis dix mois. Oh, C'est trop. Il y, a, il y a les gens qui sont là devenus fous ici, -là. il y a les fous. Elle est malade, elle est vulnérable, c'est mauvais ici, là. Ouais, L'Africain fait que les financiers ils disent qu'ils qu prennent bien soin de nous, pour qu'ils sont de nous, de nous tuer ça, petite goutte. Partagez le direct, non, vous bien partagez le direct. Je n'ai pas eu, je peux l'inciter. Hein. Attachez le direct s'il vous plaît. Attachez le direct. Il traite les noix très mal, mais il traite les peaux blanches bien. Tous sont sorti. Ils sommes toujours là enfermés. Fait, Ils ne peuvent pas nous libérer. Deux jours on dort pas. On ne peut que peut manifester. On veut voir, voir le chef de camp. Il refuse de nous la au le chef de camp. Il refuse de venir le chef des camps. de camp. Il vont nous, nous envoyer en forêt, il va nous tuer, mettre le feu sur nous. Comme en Lituanie, c'est un pays balte. Là, tout le monde, il y a les, les, toute communauté africaine ici-là. Ils sont là. Ils sont nombreux, ils sont ici à l'intérieur. Ils sont ici à l'intérieur. Ils tellement nombreux, comme sont divisés dans tous les camps, ils sont divisés, nous ils sont divisés. sont enfermés, il y a des femmes enceintes sont là, enfermés, depuis dix mois. Ils sont enfermées ils ne veulent pas retirer les femmes enceintes, ils ne veulent pas les déplacer. Parce que ça cause de la peau noire. On va arracher notre liberté. La, la liberté s'arrache. Ça s'arrache. Ça, ça on va arracher ça. Rien qu'au début, vous dites. Rien qu'au début. On s'arrache. Appelez les forces, on les attend ici. On va les montrer si nous sommes africains ou pas. Appelez-les. Il arrache son couteau. Qui la rend hein, son couteau On s'en fout du couteau là. Nous on mange les chiens là, en Afrique. Mmh. Mmh. Les postes spéciales arrivent, vous allez voir. Partagez au direct, ou vous plaît, partagez au direct. Mettez le cœur, mettez le cœur. S'il vous plaît, partagez, partagez. S'il vous plaît. Merci ma mère. Il lit tous les commentaires. Il n'ai pas eu sur la force de répondre. Lisez tous les commentaires. Merci beaucoup. Apoulou. Partager, partager. Ils ont pris certains Africains, aller les mettre en prison. Je dis bien en prison. Prison lituanienne, ils sont en prison. Les migrants, ils les migrants mettent les migrants en prison. Vraiment. C'est honteux. Même l'Union Européenne accepte tout ce qu'ils sont en train de faire là. C'est eux qui, qui, qui, qui les manipulent comme ça. L'Union Européenne ils ne veut pas nous aider. Nous aider. C'est mauvais. Ils donnent l'argent. Ceux-ci mangent en disant qu'ils prennent soin de nous. Et les Chinois mangent l'argent derrière, derrière, derrière les migrants. Ce n'est pas surpris un jour, un jour. C'est les blancs là qui vont immigrer en Afrique. ne pas surpris. Un jour, un jour, c'est les blancs -là qui vont immigrer en Afrique. Merci Antoine, ma, ma PD, Merci beaucoup. Merci beaucoup. merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci, merci beaucoup, Michael. Merci. Mohamed. Si vous voyez, mon Dieu, les nourritures nous donnent cela vraiment. Regardez toutes ces petites boîtes qui sont au sol là. Regardez. Regardez tous ces petits bois noirs qui sont au sol là, regardez. C'est où ils mettent la nourriture d'un adulte à l'intérieur. tous ces nourritures noires, bois noirs qui, qui sont là, où ils mettent nos nourritures à l'intérieur. Un enfant est deux ans, il ne peut pas marier, ça ne se faire rassasier. Nous sommes là à mort. Vous voulez nous prendre là maintenant, dans la prison, nous sommes là mort. Ça cuit. Oui. oui. oui. oui. Regardez les nôtures, on jette seulement tout ça, regardez. Regardez les nôtures, regardez. Regardez les nôtures qui donnent nos ailes, regardez. Regardez, regardez. Regardez, regardez. Ils prennent une boîte, ils donnent, ils donnent à, à, à, à, à, à, à un adulte, regardez. un peu de avec deux bouts de pain, regardez. Regardez vous-même. Regardez que les apques qu mangent, regardez. regardez. on jette même, pas même pas à manger, là. On meurt de faim. Tout le monde maigrit, ils ne veulent pas nous libérer. Ils nous acceptent dans les pays. Il nous dans les pays, mais ils nous libérer. fait dans les pays, mais ils ne veulent pas nous libérer. Il vient me proposer qu'on puisse rentrer dans nos pays. Et quoi ce qu'on a fait pour quitter le pays là Et les problèmes qu'on a là-bas Regardez, regardez la fiche, regardez. Regardez. Il propose les 300 euros, les 1000 euros aux gens pour qu'ils rentrent dans les pays, regardez. Regardez. Regardez. Regardez. regardez. regardez. regardez. Tout le monde y a un fou, ça a cuit. Pas en prison, pas en prison. Oui. On est là. On est pas de On est là. On Organisez, là. On est On est fait On n'a là. On là. On est On on, notre liberté, on veut que nous changions de camp parce que nous sommes entre la frontière, nous sommes venus nous mettre en Brousse, nous sommes mis les continents en Brousse, nous sommes entre la frontière euh, euh, Biélorusse, Lituanie et Russie, nous sommes le centre, le nous sommes en Brousse, nous sommes en Brousse, il peuvent dire au là qu'il s'attendait de les suivre là-bas, il faut dire aussi là il s'attendait de les suivre là-bas. Il faut dire aux filles, ils sont en train de les suivre pour voir où ils vont entrer, pour voir les chambres. Ils sont entre la frontière, bon, ça, et, et entre tant que la Biélorussie et, et, et, et, et, et, et la Russie, ils sont dans un conflit, un, un, un gros conflit avec le pays ici, avec les pays balté. Bon, Ils ont réussi à bombarder et nous sommes dans un camp militaire, c'est trop mauvais. On les, on les demande nous même des camps. Pendant qu'on patiente pour notre liberté, on ne sait même pas qu'ils vont nous libérer. Et ils ne veulent pas agir. Ils ne veulent pas agir. C'est très dangereux. Nous sommes entre la frontière de bélorus russie Si on lance une bombe ici, c'est sur nous, que ça va, ça, ça, ça, ça, ça, va, ça va arriver. C'est d'abord ici que ça va arriver nous ont dit qu'il n'y nous... qu est... qu pas bien pour avoir les enfants, pas bien avoir les familles. Que ce si y a un monde de nous mettre la brousse Mettre le feu sur nous, c'est-à-dire qu'ils ont mis le feu sur nous depuis. cest si un monde qu'il y avait moyen de nous mettre dans la brousse là-bas. qui qu'ils nous ont dit bon, on va vous laisser. On va vous laisser, on va vous laisser. Yo. On va vous laisser. Plus de mois ils sont en Vous dites qu'on prend les mille euros, mon frère. Vous aussi. Vous avez une commande. Ça été... Ça un commande. Hein?